Bonjour Primoros Populi, comment vas-tu aujourd'hui? <rire> Très bien, merci. Bonjour Stéphanie. Bonjour, Olivier. Encore une fois. C'est ah. comme si on venait de se parler. C'est ah, incroyable. Ben oui, hein, ouais, incroyable. La, la lumière est pareille. Tout. tout est pareil, Et mon Dieu. Aujourd'hui, la chronique euh, va être J'entends ce que tu dis. C'est la première, Stéphanie. Ben oui. C'est la première bien. que je vais écouter pour vrai malgré ce que le titre de la chronique dit. Oui, ouais. oui. J'entends ce que tu dis. Qu'est-ce que tu veux nous raconter aujourd'hui? Oui, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Parce que ça touche beaucoup des gens de mon entourage et je le vois. Je ne le dis pas moi personnellement, mais je vois beaucoup de gens de mon entourage qui le vivent. Et j'aimerais beaucoup faire passer un message pour changer les choses. Les ressources humaines, s'il vous plaît. Et les recruteurs, s'il vous plaît. Pouvez-vous être un petit peu plus humain? Oui, un petit oui. peu plus humain. Ce que je veux dire par là... Pensez donc à retourner vos messages. Pensez donc à faire vos suivis. C'est important. Vous rencontrez des gens en entrevue, vous parlez à des personnes, faites-leur un suivi, Seigneur. Ce n'est pas des numéros, c'est des humains. Ne serait-ce qu'un accusé de réception? Hein? Oui, Combien hein? de fois, on n'en a juste pas. Ouais, oui, c'est ça. Ça, ça serait vraiment le fun. Mais j'ai aussi un message aussi de l'autre côté aux candidats hein, puis aux gens qui sont en recherche. Tu Changez votre numéro de téléphone pendant que vous êtes en recherche d'emploi, puis pas aviser les personnes, On va la misère à vous contacter après, hein. Puis ne disparaissez pas de la brume. Faites aussi vos suivis si vous voulez que ça fonctionne. ça va dans les deux sens. Et autre message que je voudrais passer arrêtez les ressources humaines d'être trop des opérations. Essayez de faire votre rôle de conseiller stratégique. Puis quand vous le faites votre rôle de conseiller stratégique, essayez aussi d'être humain, s'il vous plaît. Mais c'est les ressources quoi Humaine. Humaine. Ah, humaine, oui. OK. Je hein? pensais que c'était des ressources opérationnelles. Oui, c'est ça. On, on, on travaille avec des humains. On veut assez de hum. grandir. On veut assez que ça soit collaboratif. Essayons d'inspirer le changement. Essayons d'avoir des bonnes cultures saines. Essayons de donner l'exemple. Parlons de nos, nos gestionnaires et nos dirigeants pour leur montrer que c'est important d'être humain, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu entends quand tu dis euh, sortez de l'opérationnel? Je dirais de trouver des solutions, soit des outils qui vont te permettre d'être moins pris dans le papier, euh, moins pris dans le temps récurrent de rentrer des données, de faire, tu sais, de tout ce côté-là qui prend du mmh. temps. L'automatisation du travail qui a peu de valeur, mais qui doit être fait quand même. Oui, qui doit être fait mmh. quand même. Il y a tellement d'outils, de systèmes technologiques de nos jours qui peuvent nous aider à enlever ce temps-là et prendre ce temps-là pour le mettre ailleurs. Puis justement, de devenir plus une personne stratégique. Alors, je dirais, ouvrez vos, ouvrez vos yeux, informez-vous, puis si vos gestionnaires, vos dirigeants ne veulent pas payer, essayez de démontrer la valeur ajoutée de tout ça en ayant une solution qui vous aide avec moins des opérations. Vous pouvez leur donner plus de qualité, travailler plus sur la culture de l'organisation, travailler plus les valeurs humaines. C'est incroyable euh, tout ce qu'on peut réussir quand on optimise la quantité de travail qui n'a pas besoin d'être fait. Exactement. Alors, c'est le message que je voulais passer aujourd'hui. Surtout le point le plus important, soyons humains. S'il vous plaît, c'est gratuit. C'est gratuit, hein? Rien. Calin, calin, soyons calin, calin. humains. Sur ce, ah. oh. Oh. Humain. on le dit ensemble. Ah. N'oubliez pas, Primoz Populi, no. le monde du travail ne changera pas tout seul. Yes.